Le R.C.A. qui reçoit pour la première fois cette saison sur sa pelouse fétiche du stade du Ismail Morlouf en accueillant la jeunesse sportive de Kabylie, le finaliste de la Coupe d'Algérie. L'arbitre d'entrée dès la quatrième minute de jeu va inscrire un premier but avec cette action qui va être mal dégagée et vite récupérée par Amiri dès la quatrième minute de jeu et Amiri va mettre cette balle au fond défilé On va voir cette action avec ce mauvais renvoi et qui va directement sur Amélie qui s'en va d'une frappe sèche battre le garden but euh, Mazari et on joue déjà la quatrième minute de jeu dans cette partie la JSK va répliquer mais en face il y a un excellent gardien qui a pour nom euh, Fla. autre tentative pour l'arba 17 e minute de jeu, un ancien Kabil et Canaris c'est Morded il met cette balle au fond défilé, 2-0 pour l'Alba, la grande joie de ce supporters, l'Alba va accélérer avec un autre but à la 24e minute de jeu. C'est Bougaroua et 3-0, une défense kabile qui prend haut de tout part dans cette rencontre. Une équipe de la JSK qui va tout lancer dans la bataille avec cette frappe de Haïboud et le gardien capte ce ballon. Il va avoir un coup franc également. Et une autre tentative qui ne va rien donner. Et juste après cette action, le coup franc sur le poteau de la cage de l'Arba. Score final à la mi-temps 3-0. Et c'est mal parti pour les Kabyles Les Kabyles qui vont revenir à la 60e minute de jeu avec Ebossé, 3 buts 1. On y croit du côté des Canaries du turdura On veut réussir à marquer un second but avec ce joueur remplaçant Mekawi à la 72e minute de jeu. La JSK y croit dans cette partie. Mais Lazarev va rajouter un quatrième un but et 4 buts à 2 à 3 minutes de la fin de la rencontre la JSK va tout lancer avec ce but que va marquer et bosser et on termine cette rencontre avec une défaite 4 à 3 et on gagne un public